Si vous n'avez pas un sou en poche, si vous n'avez jamais entendu parler de Motorola, de laptop et que vous ne faites pas la différence entre un floppy et un disque dur, cette exposition n'est pas vraiment faite pour vous. En revanche, si vous êtes un accro de la petite puce et que vous désirez rester dans le coup, vous devez savoir que la tendance est irréversiblement au portable. Entre 5 et 10 kilos, ces petits monstres n'ont plus rien à envier à leur grand frère, rapidité et mémoire d'éléphant. Je vais vous parler du porte-monnaie, bien accroché, entre 3 et 18 000 francs. Le monde de l'informatique tourne à une vitesse folle. L'ordinateur que vous avez acheté en 88 est 12 mois plus tard, deux fois plus rapide et trois fois plus performant. Dur pour le moral. La Traviata, vous n'y êtes pas. Il s'agit en fait de tout le répertoire téléphonique suisse. Les branchés appellent ça un CD-ROM. La mémoire optique, en français dans le texte, et le 111 à domicile. Tout le monde connaît la souris, Eh bien c'est dépassé, ou presque, avec l'apparition de la commande vocale. La voix humaine, les ordinateurs en raffolent. Maintenant, on va montrer que c'est aussi possible d'accélérer une voix humaine. L'ordinateur est capable de modifier ma voix en temps réel. Et les Suisses, ils ne vendent pas vraiment des ordinateurs, mais leur matière grise. Par exemple, des programmes pour faire marcher cette petite merveille, un scanner qui tient dans le creux d'une main. Si les ordinateurs aiment les sons, ils aiment également les images. Il suffit d'avoir du talent et de la patience. Ah. Oui, chérie, tu sais très bien que je suis fou de toi.